Yop, tout le monde, c'est Sadek Rasoyou, c'est 48. Et bien sûr je suis pas seul, je suis accompagné de 3 tips, Tips Zarko. Tip oh Tips Nexia oh Tips optique. Et voilà on se retrouve pour le clip de Zarko qui est euh. Oh Zarko. Yo euh, son Yo. Alors on va regarder un petit clip de moi un petit kill en accélération CRCE, deuxième kill, retourne l'acrobatique pour le troisième but, le quatrième pour nous retourner, une collade, wow, wow, oh je sais pas, oh j'en sais le septième, oh je sais, alors à la fin je me fais défoncer. Oh, ta, en ta gueule collate <rire> et je passe <rire> yeah. à Nexia parce que je l'aime. Voilà. Oh putain non. <rire> C'est pour vous dire qu'il a fait une 7 feeds, alors gros GG à lui. Pourquoi on est tous là euh, sur un CDD comme ça C'est parce qu'on fait son retour, voilà, C'est un des premiers membres de la tips. Alors, euh, petit applaudissement, <rire> voilà, je fais un petit applaudissement. Voilà. Oh. Euh, on, on se retrouve pour mon euh, clip fail sur raid encore une fois, alors euh, voilà. Bref, un euh, texte okay. euh, On un pd. On se retrouve pour euh, la, seconde, <rire> la seconde partie, donc c'est des défaits euh, de moi, Alors un euh, petit ah, marqueur et euh, triple, encore une fois oh, pour une triple feed, voilà, deux fois une triple balle de marqueur dans la, les trois mêmes gars, voilà. Euh, voilà, dommage, dommage à lui, dommage à cet enfant. Voilà. Mais, pour, mais regardez bien MicroStation, c'est la meilleure série de toute Arrêtez sa vie. 17-2 toi, 17.2 le score. Merci. Et, et. Merci. Bon, euh, voilà, oui, dédicace euh... au chef de team aussi avant de partir. Son surnom, c'est si vous voulez, un petit commentaire s'il vous plaît. <rire> Je vous aime. mes Allez, on, on vous laisse, on vous dit à ce, au dimanche prochain ou à une petite vidéo. Je vous avais dit rapidement, ah, bon, vous bon, voilà, alors ciao tout le monde. C'était Atex, Zarko, Nexa, ouais c'est moi <rire> et Optix. Voilà, ah, ciao tout le monde, bye et euh, likez, commentez, partagez, faites tourner la type jusqu'à un max. cap un cas oh merde. Voilà, <rire> ah, vas-y, finis enlève cette vidéo.